Durant le courant des années 2010, personne ne peut nier l'évolution qu'a connue le médium vidéoludique. Des modes, des courants et des styles de jeu sont apparus, ont disparu, se sont démocratisés et certains ont même vu durant cette décennie une véritable maturation du médium, qui serait enfin passé à l'âge adulte et qui serait devenu capable de parler sérieusement de sujets graves. Bon, dans les faits, les Serious Games c'est pas nouveau, mais force est de constater que de nombreux titres sortis cette dernière décennie ont su nous proposer des expériences radicales, tranchant clairement avec la dictature du fun et du gameplay qui régnait alors en maître sur le médium. On a vu l'apparition du Walking Simulator, le point-and-click minimaliste à la Telltale a rencontré un énorme succès avec The Walking Dead, et des titres abordant des sujets particulièrement graves et sérieux ont connu un certain succès public. On a donc pu débloquer, si je puis dire, de nouvelles propositions vidéoludiques une fois le jeu vidéo libéré de la contrainte du gameplay, et plus globalement de la plupart des paradigmes alors en place dans l'industrie. Industrie. Pas sûr que Journey aurait eu autant d'impact sur les joueurs et le médium s'il était affublé d'une interface, ou si on avait ajouté un système de combat à Gone Home ou à The Vanishing of Ethan Carter. Ce sont en effet les choix radicaux et audacieux pris par ces jeux qui leur ont permis de devenir aussi impactants et intéressants. Et aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à deux jeux qui croisent thématiques sérieuses et gameplay minimaliste, deux jeux aux propositions fortes ayant pour ambition de nous faire vivre une expérience, un parcours. Parcours qui pourra d'ailleurs résonner avec le nôtre, à nous, joueurs. Ces jeux, c'est Life is Strange saison 1 et Night in the Woods. Spoiler, un seul des deux est réussi. Life is Strange nous propose d'incarner Maxine Caulfield, une adolescente quelque peu introvertie, lors de sa rentrée en école d'art spécialité photographie dans la modeste bourgade d'Arcadia Bay, son lieu de naissance, dans lequel elle revient après avoir passé 5 ans avec sa famille à Seattle. On va donc voir ses retrouvailles avec ses anciens amis et suivre son quotidien à l'école. Retrouvailles qui s'annoncent notamment difficiles auprès de son amie d'enfance Chloé, avec qui elle n'a quasiment pas été en contact durant toutes ces années loin d'Arcadia Bay. Ah, et Max a aussi le pouvoir de remonter dans le temps, juste comme ça. Night in the Woods nous propose d'incarner Mae Borowski, une adolescente quelque peu introvertie, lors de son retour à Possum Springs, son village natal, après avoir abandonné l'université en plein durant sa deuxième année de cursus. On va donc voir ses retrouvailles avec ses anciens amis, et suivre son quotidien de vagabondage dans la ville pendant que ses amis seront principalement occupés à travailler. Retrouvailles qui s'annoncent notamment difficiles auprès de son amie d'enfance Béa, avec qui elle n'a quasiment pas été en contact durant toutes ces années loin de Possum Springs. Ah, et euh... Ouais, non, Mae n'a aucun pouvoir. Enfin si, elle joue de la basse, mais ça c'est pas un pouvoir. Bref. Et déjà là vous commencez à sentir les parallèles qu'on peut dresser entre les deux jeux. Comme nous venons de le voir, ceux-ci partagent un certain nombre d'éléments scénaristiques et c'est ce qui m'a poussé à les comparer en premier lieu. Seulement, les similitudes et les points de comparaison vont bien au-delà des simples points de scénario isolés. Ce qui va surtout nous intéresser ici, ce sont les thématiques abordées qui sont elles aussi relativement similaires entre les deux jeux. On retrouve notamment celle du retour aux sources, et plus précisément de l'héroïne qui revient dans son ancienne bourgade aux états unis après être partie à la ville pendant quelques années où les choses se sont plus ou moins mal passées. Un prétexte entre autres pour nous faire découvrir le lieu et les personnages en même temps que l'héroïne les redécouvre. Arcadia Bay et Possum Springs possèdent d'ailleurs la particularité d'être des villes relativement calmes où rien ne se passe jamais vraiment, ce qui va renforcer la surprise du joueur lorsque quelqu Quelque chose viendra briser cet équilibre. Ce retour à la campagne sera donc l'occasion pour nos deux héroïnes de revoir leurs anciens amis, avec qui elles avaient plus ou moins coupé les ponts. Et on peut trouver là une différence de traitement intéressante. Lors de la retrouvaille entre Max et Chloé, qui a lieu complètement par hasard pendant que Max se faisait agresser sur le parking de l'école avec son pote nerd Warren, Chloé réagit de manière plutôt rancunière, voire agressive au retour de Max après des années d'absence. Entre temps, celle-ci est passée par plusieurs phases difficiles, et la sensation d'avoir été abandonnée comme une merde par son ex-meilleur ami n'en est que décuplée. Seulement un tour en pick-up truck le temps d'arriver chez les parents de Chloé et voilà nos deux BFF déjà réconciliés et passés à autre chose. La retrouvaille plus directe et prévisible de Mae avec son ami d'enfance Béa se passe de manière bien plus froide, à tel point qu'il faut un peu de temps aux joueurs pour réellement comprendre que ce sont des amis d'enfance, ce qui n'est jamais clairement explicité. Béa adopte en effet un comportement passif-agressif vis-à-vis de Mae pendant quasiment tout le jeu, et la réconciliation sera bien plus lente, difficile et laborieuse. Les deux personnages sont passés par des choses très difficiles mais aussi très différentes durant leur moment d'absence, ce qui fait que leur réconciliation ressemble surtout à un dialogue de sourds. Cette différence de traitement nous en dit long à la fois sur le personnage principal, sur son ami d'enfance, et sur le contexte de ce retour et de ses retrouvailles. Relativement calme pour Max, plus douloureux pour Mae. On peut donc voir et déduire les différentes directions que prendra chaque jeu à partir de cela. L'un consistera à rattraper le temps perdu, et l'autre à essayer tant bien que mal de recoller les morceaux. Mais le thème qui saute le plus aux yeux lorsque l'on joue, c'est celui de la fin de l'adolescence et de la difficile transition vers l'âge adulte, avec toutes les épreuves et difficultés qui vont avec. Au moment du jeu, Max a 18 ans et Mae en a 20, et les deux semblent être encore bloqués dans l'adolescence, là où une grande partie de leurs camarades du même âge ont pris un grand coup de maturité, ce qui est particulièrement flagrant dans Night in the Woods. En effet, Possum Springs a pour particularité d'être une ancienne ville minière, plus ou moins à l'abandon depuis la fin de ses activités. Les magasins ferment, les gens déménagent, les services publics sont en ruine, et les quelques jeunes du village considèrent celui-ci comme un trou Duquel il cherche à fuir. Dans ce contexte, tous les jeunes adultes que sont devenus les amis d'enfance de Mae perdent leur temps dans un bullshit job alimentaire ennuyeux au possible, qu'ils ne gardent que pour mettre de l'argent de côté pour s'en aller. Autrement dit, les amis de Mae se sont tous pris un parpaing de réalité dans la gueule, là où Mae est plus ou moins resté au stade de l'adolescence, celle où on habite encore chez ses parents et où on n'a pas grand chose à se soucier, où on n'a pas tous ses problèmes et toutes ses responsabilités d'adulte. Cette thématique de la perte brutale d'innocence et du passage forcé à l'âge adulte est aussi abordée dans Life is Strange, mais surtout à travers un seul personnage, celui de Chloé. Son père est mort d'un accident de voiture, sa meilleure amie l'a abandonné, tout ça le même jour. Puis sa mère s'est remariée avec David, un agent de sécurité aux tendances paranoïaques qui est allé jusqu'à installer des caméras de sécurité dans sa propre maison pour surveiller sa propre famille, qui est ouvertement pro armes bref vous voyez le cliché. Ces épreuves difficiles sont d'ailleurs à l'origine du virage punk de Chloé, qui d'ailleurs je trouve est expliqué de manière assez maladroite dans le jeu. En plus de la dépiction complètement cliché des personnages de David et Chloé, le parent strict et l'adolescente rebelle de sitcom des années 90. Dans Night in the Woods, la thématique de la vie de jeune adulte dans un milieu difficile voire relativement hostile est à mon sens abordée de manière bien plus juste et subtile. Les personnages sont bien moins caricaturaux et, paradoxalement puisque ce sont des animaux, beaucoup plus humains. Une thématique corollaire est celle de la nostalgie. Dans Life is Strange, les deux héroïnes passent beaucoup de temps à ressasser le passé et à se rappeler de ce qu'elles faisaient ensemble quand elles étaient petites. Il y a même un épisode spécial du préquel Life is Strange Before the Storm qui est consacré à ça, où on joue Max lors de son dernier jour avec Chloe avant son déménagement. On peut difficilement faire plus nostalgique que ça. Dans Night in the Woods, cette thématique se manifeste autrement. Poison Springs apparaît comme figé dans le temps, comme une relique du passé qui aurait réussi à rester telle quelle malgré le passage des années. Par conséquent, Mae n'a aucun mal à retrouver ses réflexes et ses habitudes, en ne manquant pas, elle aussi, d'évoquer les souvenirs liés à tel lieu ou tel objet dès lors que l'un d'eux croise son chemin. Mais malgré la mélancolie ambiante, les deux jeux dégagent une ambiance chaleureuse, enveloppante, rassurante. Quoi de plus familier en effet que de retrouver la bourgade de votre enfance telle que vous l'avez quittée. De plus, le contexte automnal permet l'utilisation de tons orangés chauds, ce qui renforce cette sensation chaleureuse dans l'atmosphère visuelle. Les tons pastels de Life is Strange et l'aspect livre pour enfants de Night in the Woods parachèvent le tableau, laissant aux joueurs une sensation cotonneuse, familière et nostalgique dans le meilleur sens possible du terme lorsqu'ils parcourent chaque titre. Chacun de ces jeux se veut donc comme étant un jeu du réel, bien éloigné de ce qu'on peut retrouver habituellement dans les jeux vidéo, et cherchant surtout, de la manière la plus fidèle possible, à nous mettre dans la peau d'un personnage, certes fictif, mais qui pourrait exister. Puisque les deux jeux se déroulent sur des périodes restreintes, une semaine pour Life is Strange, une dizaine de jours pour Night in the Woods, le joueur sentira logiquement une certaine routine s'installer au fur et à mesure de sa progression. Paradoxalement, cette routine se fait plus ressentir dans Night in the Woods. Et je dis paradoxalement parce que c'est le seul des deux jeux où l'héroïne n'a pas d'occupation à temps plein. En jouant à Night in the Woods, il y avait en effet une petite routine que je me surprenais à suivre religieusement chaque matin. Je me lève, je vérifie mes messages, je vais parler à ma mère dans le salon, puis je vais parcourir la ville, je vais voir la bande de jeunes qui squattent le couloir souterrain de la ville, je vais dire coucou à ma mère qui travaille à l'église, je fais le tour des toits et des magasins de la ville, je vais voir vers le supermarché abandonné s'il n'y a pas quelqu'un à qui parler, puis je vais avoir un de mes amis avec qui passer le reste de la journée une fois qu'il aura débauché de son taf. Fin de la journée et boum on recommence. Et ce qui est fort c'est qu'à aucun moment le jeu ne m'a imposé cette routine, c'est moi qui décidé de mener mes journées ainsi, l'aspect jeu-réalité du titre s'en retrouve ainsi renforcé. Dans Life is Strange, c'est moins évident, plus éclaté, puisque souvent la seule partie vraiment routinière du quotidien de Max, à savoir les cours, est ignorée, et les environnements parcourus sont différents chaque jour malgré quelques similitudes. Life is Strange essaye de faire voir du pays à son joueur, mais cette variété se fait au détriment du sentiment de répétition pourtant inhérent à la vie quotidienne de son héroïne. La différence d'approche est là encore assez évocatrice des différences de vision entre les deux équipes de développement. Il est toutefois à noter que Night in the Woods tente de briser la monotonie qui pourrait se dégager de sa structure en ajoutant des mini-jeux. Il s'avère en effet que Mae joue de la base dans le groupe qu'elle forme avec ses amis, et leurs répètes donneront lieu à un mini-jeu de rythme à la guitare héros où il faudra correctement interpréter la partition de base du morceau. Un ajout d'autant plus sympathique que les musiques sont vraiment excellentes. Le jeu incorpore également un mini-jeu de type hack and slash roguelike 2D en vue isométrique, parce que j'aime la précision, nommé Demon Tower. Lorsqu'on parle de jeu dans le jeu, généralement, on a quelque chose de simpliste et de répétitif. Pour la simple et bonne raison que, puisqu'il s'agit de quelque chose d'annexe, qui n'est clairement pas le cœur du jeu, les développeurs préfèrent ne pas y investir trop de temps et donc d'argent, surtout lorsqu'on parle de jeux indépendants au budget limité. Or, ici, Demon Tower est d'un niveau de finition assez étonnant. Il y a 10 étages, un boss différent par étage, des énigmes à résoudre pour débloquer la bonne fin. Bref, ce jeu dans le jeu était pour moi une vraie bonne surprise. Et retrouver un peu de pur gameplay dans un jeu avant tout basé sur la narration et donc au gameplay particulièrement limité, était pour moi une vraie bouffée d'air frais. Mais je n'ai toujours pas parlé du cœur de l'intrigue des deux jeux, puisque ça ne se limite pas qu'à vivre le quotidien banal de nos héroïnes. Dans Life is Strange, on apprend dès le début du jeu la mystérieuse disparition de la BFF de Chloé, Rachel Amber, et une partie non négligeable du jeu consistera à comprendre ce qui a pu lui arriver. On retrouve quelque chose de relativement similaire dans Night in the Woods. Lorsque Mae revient à Possum Springs, elle apprend la disparition de son ami d'enfance Kazé. Dans les deux cas, la disparition a déjà eu lieu depuis plusieurs mois, donc personne ne semble vraiment inquiété, à l'exception de l'héroïne et d'éventuellement un ou deux de ses amis, tous les autres sont un peu passés à autre chose. Ces points de scénario sont évidemment des moyens de donner un objectif, un but à accomplir à l'héroïne, comprendre ce qui est arrivé à son ami d'enfance disparu. Et ce cheminement, ce but à atteindre, c'est ce qui va venir briser le quotidien bien trop monotone de nos héroïnes. C'est particulièrement vrai dans Life is Strange, puisque c'est en voyant sa meilleure amie se faire tirer dessus par Nathan Prescott, un gosse de riche dont la famille tient par les couilles plus ou moins l'entièreté de la ville, que Max découvre qu'elle est capable de remonter dans le temps de quelques secondes, empêchant ainsi quelque chose se déroulant devant ses yeux d'arriver. Et non, c'est pas un spoil, c'est au début du jeu. On retrouve ça aussi dans Night in the Woods, où Mae va être témoin d'un enlèvement en pleine rue le soir d'Halloween. Évidemment, personne ne la croira, puisqu'il n'est pas spécialement inhabituel d'être témoin de quelque chose de morbide le soir du 31 octobre. Sauf qu'elle fera un lien avec la disparition de Kazé, et c'est ce qui la poussera à mener l'enquête plus loin. Les dénouements de ces intrigues comportent aussi quelques similitudes, dont il faut parler. Mais pour ça, évidemment, il va falloir spoiler. Vous êtes donc prévenu, la partie qui va suivre va sévèrement spoiler les deux jeux à la fois. Si vous voulez ne pas être spoilé, n'hésitez pas à sauter au timecode indiqué à l'écran. Dans Life is Strange, c'est grâce au pouvoir de voyage dans le temps de Max qu'elle et Chloé vont retrouver le cadavre de Rachel, et découvrir toute cette conspiration impliquant notamment Mark Jefferson et Nathan Prescott, le prof de photographie psychopathe et son élève tout aussi dérangé, qui était à l'origine entre autres de cette disparition. Dans Night in the Woods, les disparitions mystérieuses continueront bien après le soir d'Halloween, et Mae et ses amis continueront d'enquêter jusqu'à finir par découvrir le culte, une étrange organisation d'hommes et de femmes du village qui sacrifie les habitants en les jetant dans un trou apparemment sans fond quelque part dans les mines du village, afin qu'ils servent d'offrande à une chèvre noire, leur divinité qu'ils vénèrent en espérant que celle-ci résolve les problèmes notamment économiques de Potion Springs, et je vous le donne en mille qu'Azé était victime du culte. Dans les deux cas, la disparition s'est finie par une mort sordide. Ces cheminements, combinés à l'aspect paranormal présent dans chacun des titres, qu'il s'agisse du voyage dans le temps dans Life is Strange ou des présences fantomatiques dans Night in the Woods, permettent donc de donner une structure au titre et de regagner l'intérêt du joueur quand celui-ci pouvait commencer à se lasser ou à s'ennuyer. Les titres prennent donc le parti d'un rythme lent, proche du réel, tout en gardant l'engagement du joueur grâce à une intrigue qui le poussera à rester jusqu'au bout pour en voir le dénouement. Sauf que, à titre personnel, je trouve que dans Life is Strange, ce système de voyage dans le temps, qui est un peu la feature principale du jeu, le principe sur lequel il est vendu et qui a suscité l'intérêt de nombreux de joueurs, dont moi à la base, je trouve qu'il ne fonctionne pas. Et pour expliquer cela, je pense que le problème que j'ai avec le jeu peut se résumer en un seul mot. Incohérence incohérence d'abord dans son exécution avec sa propre proposition de jeu-réalité. Comme expliqué précédemment, on sent dans l'écriture, dans le travail sur les environnements, que tout est fait pour nous persuader que Max et Chloé pourraient exister, car Cadia Bay pourrait être une vraie bourgade des états unis et que cette école d'art pourrait être réelle. Partant de ce principe, on aurait pu se diriger vers un walking simulator à la What Remains of Edith Finch, qui est le style de jeu qui serait le plus cohérent avec la proposition du jeu, permettant de véhiculer au mieux les émotions voulues et de mieux créer de l'empathie entre le joueur et les personnages. Le problème c'est que les scénaristes ne sont pas allés jusqu'au bout de leur proposition, et ont voulu lui ajouter de l'action et de l'interactivité avec ce système de voyage dans le temps. En soi, c'est louable, puisque ça ouvre le jeu à un plus large public, mais pour un jeu essayant d'être unique et en marge de la production vidéoludique mainstream, d'un point de vue artistique je trouve ça assez regrettable, d'autant plus que le jeu reste en plus quand même assez lent. Également, et j'en viens au point qui fâche, incohérence au sein de lui-même vis-à-vis de ses propres règles de fonctionnement. On sait tous qu'il est quasiment impossible d'écrire une histoire avec des voyages dans le temps sans son lot de paradoxes, d'incohérences et autres joyeusetés du genre, mais là je trouve qu'ils ont fait fort. Dans les œuvres où c'est bien fait, on peut passer au-delà de ces problèmes, la fameuse suspension d'incrédulité et tout ça, mais ici il y en a juste beaucoup trop, et ça m'a complètement sorti du jeu, d'autant plus quand celui-ci essaye de se la jouer réaliste. J'irai jusqu'à dire qu'il aurait même été possible de faire Life is Strange sans ça, et à mon humble avis, ça aurait probablement été mieux. Prenez Life is Strange Before the Storm, le préquel de Life is Strange. Ici, pas de voyage dans le temps, juste de la pure tranche de vie. Et je trouve qu'en termes d'expérience et de pacing, ça marchait bien mieux. Bon, le jeu a d'autres problèmes, mais c'est pas le sujet. Et c'est là que la comparaison avec Night in the Woods fait mal. Le jeu n'a en effet pas besoin de grand chose de plus qu'un peu de paranormal saupoudré par dessus le tout pour fonctionner et pour garder l'attention du joueur. Le jeu est ainsi très cohérent avec lui-même, et même assez réaliste puisqu'il rejoint des histoires de fantômes et de disparitions apparemment inexplicables qui ont pu avoir lieu dans certaines régions reculées des Etats-Unis. Pas besoin de quelque chose d'aussi ambitieux et d'aussi casse-gueule qu'une histoire de voyage dans le temps pour nous transmettre ses messages, ses émotions, et nous faire ressentir de l'empathie pour ces personnages. Toutefois, mes propos sont un peu nuancés. En effet, lors de la conférence de la GDC des deux créateurs du jeu, Raoul Barbet et Michel Kor ceci explique qu'au-delà d'être un prétexte scénaristique, le voyage dans le temps est une mécanique lourde de sens, et finalement plus cohérente que je ne le pensais avec le propos et les thématiques abordées par le jeu. Que ça soit la notion de regret, l'acceptation de ses choix, ou plus globalement l'acceptation que tout ne peut pas être parfait, qu'on ne peut pas tout régler, et que c'est bien l'acceptation de ce qu'on fait qui fait la différence entre un gamin et un adulte. Et je dois bien admettre que c'est vraiment pertinent, même si encore une fois, les trop grandes incohérences sur le reste m'ont empêché non seulement d'apprécier cet aspect, mais même de l'apercevoir. Je ne voyais en Le Voyage dans le Temps qu'un prétexte scénaristique facile, maladroit et mal exploité, et c'est toujours un peu comme ça que je le vois d'ailleurs. Surtout quand on a l'exemple de Night in the Woods en face qui, encore une fois, esquive de par ses choix la plupart des pièges dans lesquels tombe Life is Strange. Je parle de propos depuis le début, mais je n'ai pas explicité clairement ce que j'entendais par là. De par leur nature, de par leur manière de montrer les personnages et les environnements dans lesquels ils évoluent ainsi que les thématiques abordées, les jeux de ce type véhiculent un propos, un discours, une vision des choses, volontairement ou non, et que leurs auteurs en aient conscience ou non. On trouve alors deux visions des choses parmi les créateurs, ceux qui embrassent pleinement ce fait et maîtrisent le propos que leur jeu véhiculent, et ceux qui au contraire n'assument pas. Et à ce niveau, la différence entre Life is Strange et Night in the Woods est telle qu'elle pourrait servir de cas d'école. Lors de cette même conférence de la GDC, Michel Core affirme ceci: "It was also very important for us to not show any political agenda. Even if some of the themes in life is strange feel political, we knew that we should not force our own opinions to the players, but let them sing by themselves. We think that if a theme is presented in a neutral way and if it makes sense within the story, it will leave space for the players to maybe learn about it and maybe even to start thinking about it with a different light. Je sais pas vous mais personnellement j'ai un peu un problème avec cette manière de dire « on va parler de sujets politiques mais on ne veut pas faire de politique ». En filigrane je vois même un peu ça comme une manière de ne pas assumer ses messages, sous prétexte d'une supposée neutralité qu'en plus le jeu n'a même pas. Lorsqu'on voit une adolescente littéralement au bord du suicide suite à une vague massive de harcèlement et de cyberharcèlement contre elle ou je vais rester vague pour ne pas trop spoiler, lorsqu'on voit quelqu'un en fauteuil roulant qui nous demande de l'euthanasier pour mettre fin à ses souffrances pendant que ses parents croulent sous les dettes du système médical américain, on ne peut pas affirmer que le jeu ne porte pas de message, qu'il n'est pas politique. Je ne doute sincèrement pas de la bienveillance et de l'honnêteté des deux créateurs, vraiment. J'ai simplement l'impression qu'ils n'osent pas aller au bout de leurs ambitions narratives. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Barbé et Cor, les deux créateurs de Life is Strange, sont revenus sur cette volonté de ne pas montrer d'agenda politique avec Life is Strange 2, qui parle notamment de la problématique très concrète du fait d'être un fils d'immigré mexicain pendant l'Amérique de Trump. Le début du jeu se déroule pendant la campagne présidentielle de 2017, et les personnages discutent du débat Clinton-Trump qui avait eu lieu la veille. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un point important de l'intrigue, contrairement à certaines thématiques plus ou moins graves de Life is Strange saison 1, à côté desquelles on pouvait passer. Je pense entre autres au test de grossesse positif d'une des camarades de dortoir de Max. Bon, le jeu prend des énormes sabots pour en parler ça m'a un peu rappelé le fameux freestyle anti-Trump d'Eminem, mais forcé de constater que les créateurs semblent avoir mieux embrassé leurs thématiques et leurs ambitions narratives dans ce deuxième opus. Pour en revenir à la saison 1 de Life is Strange et à Night in the Woods, afin de mieux comprendre là où je veux en venir, prenons un sujet abordé par les deux jeux et comparons la manière dont ils sont abordés, à savoir l'homosexualité. Bon, c'est plus des sentiments amoureux que sexuels, donc homosexualité c'est un peu un abus de langage, mais vous m'avez compris. Dans Life is Strange, une relation au-delà de l'amitié entre Max et Chloé est régulièrement plus que suggérée. L'exemple le plus évident et qui a le plus marqué les joueurs, j'ai l'impression, se situe dans l'épisode 3, lorsque Chloé défie Max de l'embrasser. Il s'agissait plus d'une suggestion impulsive et d'un signe de rébellion qu'autre chose, mais le joueur peut vraiment choisir de les faire s'embrasser pour de vrai. Si le joueur fait ce choix, on pourra lire ceci dans la dernière note de journal de Max à la fin du jeu. Chloé est plus que ma meilleure amie, mais qu'est-ce que je représente pour elle Elle m'a défié de l'embrasser, mais elle a eu l'air étonnée que je le fasse. Je n'ai pas le moindre regret. Peut-être que c'est pour ça que de l'avoir flirté avec les autres et me lancer des insultes dans mon cauchemar m'a fait autant de peine. Ça m'a littéralement fait mal au cœur. Est-ce que c'est de l'amitié ou de l'amour Tu ne vas pas tarder à le découvrir, Max Goldfield. Cet aspect vient fortement enrichir la relation entre les deux personnages, et même lui donner une nouvelle dimension, en plus d'aborder assez frontalement cette question encore assez taboue dans l'industrie vidéoludique, et on pourrait, à juste titre, se réjouir d'une telle représentation. Cependant, il y a deux choses qui me gênent un peu à ce niveau. Premièrement, dans cette même conférence de la GDC, les développeurs listent à un moment les sujets touchy abordés dans leur jeu. Solitude, cyberharcèlement, violence familiale, être enceinte à l'adolescence, euthanasie, drogue. Étonnamment, l'homosexualité ne fait pas partie de leur liste alors qu'il s'agit de toute évidence d'un sujet qui n'est pas évident à aborder. Cette absence de mention pourrait laisser penser soit qu'ils prennent ce sujet un peu à la légère, ce qui m'étonnerait, soit que le sujet n'est pas suffisamment abordé en profondeur dans le jeu pour que ça soit mentionné. Et évidemment, je suis pas en train de comparer l'homosexualité à des trucs hyper graves genre les violences familiales, vous m'avez compris. Deuxièmement, sur ce sujet aussi, la comparaison avec Night in the Woods fait mal. En effet, dans ce jeu, les deux meilleurs amis de Mae, qui sont Greg et Angus, sont en couple. Et ce que je trouve intéressant, c'est la subtilité avec laquelle le sujet est abordé. En fait, ce couple gay est abordé par les créateurs comme l'aurait été un couple hétéro dans n'importe quel jeu. Par exemple, pas besoin de voir un personnage masculin et un personnage féminin s'embrasser tout le temps pour comprendre qu'ils sont en couple. Un signe subtil comme le fait qu'ils se tiennent par la main suffit amplement. Et ben bah, c'est pareil pour Greg et Angus qui ne sont à aucun moment présentés comme les deux gays du village. Oh là là, regardez, ils sont pas comme nous. Mais vraiment juste comme ceux qui ils sont, c'est-à-dire un couple comme les autres. On peut même passer assez longtemps à côté du fait qu'ils sont ensemble, ce qui était mon cas. À mon sens, c'est une des meilleures représentations possibles de l'homosexualité. Montrer que deux hommes qui s'aiment, ça n'a rien d'excentrique, de bizarre ou de choquant, ce sont simplement deux hommes qui s'aiment. Cette subtilité et cette justesse, je les ai moins trouvés dans la manière qu'a Life is Strange d'aborder une possible relation amoureuse entre Max et Chloé. Et le simple fait qu'elle ne soit jamais officiellement montrée comme étant en couple, sauf dans quelques fanfictions, finit d'achever le tableau. Encore une fois, j'ai l'impression que les créateurs du jeu n'osent pas se mouiller et pousser leur idée jusqu'au bout, même si je peux comprendre qu'ils ne soient pas à l'aise avec le sujet et qu'ils évitent donc de l'aborder trop frontalement. Par conséquent, je trouve Night in the Woods bien plus intéressant, juste et subtil dans sa manière de montrer une relation amoureuse entre deux personnes du même genre. Et je parle d'homosexualité depuis tout à l'heure, mais le même raisonnement vaut pour quasiment tout sujet, un temps soit peu sans abordés dans les deux jeux. Autre exemple, les problèmes d'argent. Lorsque Life is Strange aborde le coût financier des soins pour une personne atteinte de maladie respiratoires, j'ai l'impression qu'il ne le fait que pour avoir un prétexte pour montrer une famille dans une situation difficile, alors que Night in the Woods n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat et à aborder le passé ouvrier et minier non seulement de Poisson Springs, mais même de la famille de Mae, que ça soit à travers des conversations entre Mae et sa mère, à travers des vieilles coupures de journal trouvées dans la bibliothèque, une dent trouvée dans un coffre-fort ou simplement les dettes sous lesquelles croule la famille et le fait que Mae soit la première membre de la famille à aller à l'université, ce qui était censé redonner un peu d'espoir à toute la famille. Sans parler, comme abordé plus tôt, de la destruction des services publics dans les zones rurales et de la difficulté de réunir de l'argent lorsqu'on est jeune pour quitter un milieu pauvre et délaissé comme peut l'être Possum Springs. Sur tous ces sujets, je trouve donc Night in the Woods plus juste, plus subtil, plus intéressant, plus réaliste et plus pertinent que Life is Strange. Je ne jette pas la pierre à Life is Strange, au contraire, c'est un jeu qui a d'indéniables qualités, qui nous montre une relation belle et forte entre deux personnages, mais qui se prend immanquablement les pieds dans le tapis lorsqu'il essaye de parler sérieusement. Je ne peux que vous encourager à faire ces deux jeux et à vous faire votre propre avis, car même si je ne trouve pas Life is Strange réussi, ça reste un jeu qui a des choses à véhiculer. Quant à Night in the Woods, je le trouve au contraire réussi sur quasiment tous les tableaux. Je ne peux donc que vous recommander d'y accorder une dizaine d'heures de votre vie, il les mérite. Dans tous les cas, ces deux jeux sont la preuve que les jeux très narratifs au style fort, au gameplay quasiment inexistant et misant beaucoup sur l'écriture, peuvent subsister au milieu des jeux services et des battles royales. Et rien que pour ça, ils ont le mérite d'exister. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir, ça veut dire beaucoup pour moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a fait réfléchir, pourquoi pas. Je tiens juste à rappeler que cette vidéo c'est mon avis principalement, que je n'ai rien contre Life is Strange, même si j'aime pas trop ce jeu, vous l'avez compris, que je n'ai rien contre les créateurs de Life is Strange, que je n'ai rien contre les gens qui aiment Life is Strange. Si vous aimez Life is Strange, vous avez très probablement des bonnes raisons de l'aimer et c'est tant mieux. Donc c'est pas la peine de venir me traiter de rageux ou quoi, parce que c'est pas le cas, je donne juste mon avis et, et je n'impose ça à aucun moment comme une vérité absolue. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important. C'est ma première vraie vidéo dans ce style donc euh, j'ai encore pas mal de choses à, à régler donc euh, si vous avez des retours à me faire n'hésitez pas je suis vraiment preneur euh, et puis voilà hein. allez bonne nuit à vous